Là, j'ai un conseil gratuit qu'il prodigue à tout homme de Dieu. Dans le domaine sentimental, ne pèsez pas trop de votre poids. Quand quelqu'un vient vous demander un conseil par rapport au mariage, moi personnellement, par rapport à mon expérience, j'ai toujours recommandé la personne entre les mains du Seigneur. Je lui dis, même au commencement, en termes du mariage, Dieu n'a pas imposé à Adam la femme. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, en tant qu'homme de Dieu, qui puisse vous proposer, vous dire non ou oui. Par rapport à quelqu'un qui vient vous tendre la main En termes de mariage Dieu a créé Ève Il l'a soutiré de la côte d'Adam Il l'a formée, Et puis il va la présenter à Adam C'est Adam qui se réveille Qui se décide lui-même Les propos sortent de la bouche d'Adam Dieu ne lui a pas dit que Voici ta femme C'est Adam quand il se réveille du sommeil, Lisez bien en Genèse Quand il se réveille il dit Voici cette fois-ci L'os de mes os et la chair de ma chair on l'appellera femme et Adam se décide dit à Dieu cette fois-ci j'ai trouvé ma conjointe, ma femme donc en termes du mariage ce monsieur qui choisit qui épouser et vous présentez votre choix à Dieu c'est comme ça ça s'est passé au commencement dans Genèse, les choses se sont passées comme ça donc je vois je ne vois pas la raison pour laquelle aujourd'hui les choses doivent changer. Je ne vois pas comment est-ce que l'homme de Dieu doit imposer à un frère une femme. Tu peux proposer comme Dieu a proposé, il a présenté. C'est à l'homme de décider. Je, je lui ai répondu, maman, la personne qui vivra avec cet homme-là dans le foyer, ce n'est pas moi, c'est vous. Ce n'est pas Dieu non plus, c'est vous. Alors, faites votre choix.